euh, donc Radio Live, qui a été mise en scène par trois journalistes qui vont interviewer des jeunes sur des questions politiques actuelles. Et on nous a dit que ce seraient des interprètes venus du monde entier qui vont nous parler de leur histoire et tout le reste. J'ai vraiment hâte. Là, on est un peu en mode crash test, nous aussi, vu que c'est la première fois qu'on lance un tel projet. Donc, on aimerait bien avoir des retours, vos avis, etc., pour nous aider à améliorer euh, bah, notre chaîne et peut-être la développer encore plus. Et voilà, donc là, on va regarder euh, les bandes annonces. Et bisous <rire> Alors là on va regarder le petit teaser euh sur Radio Live Alors déjà ça commence sur à chaque génération de remettre en cause ce dont elle a hérité. On dirait papa qui parle en mode c'est fini, tu vois. <rire> <Je> <rire> allez. We work for the French radio. You are DJs? Uh, kind of. Je fais souvent le même cauchemar que je suis rentré à Gaza voir ma famille et que je suis bloqué là-bas. Ah hey, mais il y a un à la, la prière là. là. Ça parle de la guerre Là, Comme ça, en fait, on ne peut pas savoir si ça parle vraiment de la guerre, tu vois. Je pense que l'un des saddest day of de ma vie the le jour où ils of certains de mes amis. not allowed to parler. Ça c'est marrant. Oui, j'aime bien le et réalité, des saints. Très sérieux et très... Euh... Léger aussi. Tu trouves Allô Allô, Gal? Oui, hi, bonsoir. <rire> tu vois que Amélie, mais il y a plein de gens dans la salle. Dites bonjour à Gal. Radio live. Radio live. Ouais, ça va. Enfin, je sais pas, c'est Moi, je sais pas. C'est pas vraiment une pièce de tête qu'on a vu, en fait. Mmh. C'est genre euh, plus euh, des gens qui parlent ensemble. En perso, j'ai vraiment l'impression que c'est très déprimant, dans le sens où... Pas de déprimant, mais euh, trop sérieux. Et toi, tu serais prêt à raconter ton histoire en mode en live Absolument pas. Alors là... <rire> <rire> <rire> <rire> absolument pas. Sûr, hein. <rire> Moi je sais même pas si j'ai une vie assez intéressante. Toi je te sens trop éclaté de rire, <rire> en plein milieu en fait de avant Radio Live. Alors là on va essayer d'interviewer ceux qui sont à l'origine du projet. On va essayer de leur poser quelques petites questions et voir ce qu'on arrive à avoir. Allez, à tout de suite. Avec Caroline, c'est plus facile de faire un truc à deux parce qu'on s'est rencontrés à l'école de journalisme ensemble. Et là, en 2011, on a proposé une série radio sur la jeunesse à Alger parce qu'on avait envie de partir en Algérie, c'était l'année des printemps arabes. Et c'est comme ça que tout ce projet a commencé parce qu'ensuite, on a eu envie de tous ces jeunes gens de les faire venir sur scène pour le Radio Life. Cette façon de mettre en scène les interprètes, c'est pas une manière en quelque sorte de les transformer en comédiens. Je crois qu'ils sont, ils sont vraiment, vraiment pas comédiens. Non, pas du tout. Et il a pas, en fait, il y a pas du tout d'ambiguïté parce que euh, eux, ils préparent rien déjà. C'est pas un spectacle. Ils, ils sont pas en, en représentation tant que ça. Ils sont juste en, ils délivrent leurs paroles. On de a le droit de ne pas savoir répondre à une question. Oui, c'est ça. De... De dire je sais pas, d'hésiter, de, de plus rappeler d'un truc, euh, c'est la vie quoi. Cette jeunesse-là qu'on pourrait décrire de presque molle, on va dire. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien laisser comme transmission, comme héritage au monde, quoi Bah c'est ouais. le contraire de molle. Oh, ouais. ah, oui. Oui. Dur. Ah, moi je connais en fait, euh, pas problems, cette jeunesse est que, ouais, elle, est, elle est où en fait Parce que nous les jeunes qu'on rencontre ici c'est à chaque fois des, des gens qui au contraire font des choses, qui se bougent, qui ont envie, qui se posent des questions, qui ont envie de les poser. Mais euh, je pense que par exemple à la télé c'est toujours compliqué de voir des jeunes. Mmh. En politique ça reste très compliqué de voir des jeunes. Euh, dans, dans, dans, à plein d'endroits euh, on fait peu confiance à, à cette génération, à ceux qui ont 20 ans alors qu'ils ont des choses à dire et que c'est important de, leur, de créer un espace où on va les entendre. Personne ne peut sortir dans la rue quand il y a la guerre. Donc on ne peut rien faire. On sort du spectacle, euh, personnellement j'ai beaucoup aimé, euh, mais je suis perplexe sur plein, plein, plein de petits aspects. Basiquement, je m'attendais à beaucoup de questionnements en fait. Vraiment, que euh, ça me remette en question, ça me parle de démocratie et tout. Le sentiment là, là, tout de suite, c'est euh, à la fois triste et motivé. C'est très bizarre les deux, ça ne se pas ensemble, mais voilà, c'est moi. Faut que vous demandez aux autres. Ouais. Avis, avis, avis, avis les gens. Donc voilà, je viens de voir Radio Live, alors qu'est-ce que j'en ai pensé J'ai adoré Ça m'a vraiment plu, en fait, de voir des personnes de différentes nationalités et de différents, de différents lieux, en fait, venir et raconter leur, leur, leurs histoires. Ça m'a beaucoup fait penser à ma propre histoire, venir en France, m'adapter, me rappeler de souvenirs qui étaient presque effacés. Et il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont remis en moi, surtout des flashbacks, en fait. Donc là, je vais passer la caméra à Jen. Elle est où, Jen Jane, tu vois les palmiers, il y avait une image de palmiers et là, ça, ça m'a rappelé que j'ai grandi dans un champ où il y avait des palmiers, des ananas et tout. Genre tu dis, la trop des, des orangers qui tombent jusqu'au sol et là, ça m'a rappelé ça, tu vois. Moi, je sais que Radio Live, ça m'a procuré euh, des sentiments que je connaissais pas. C'est vraiment les témoignages qui font la force du truc et parce que c'est un quotidien qui est différent d'une autre ouais. et qui est dur. Du coup, ça nous ouais. apporte vraiment euh, un sentiment qu'on pour moi que je ne connaissais va. pas. On va avoir beaucoup de recul sur euh, la critique qu'on fait de la vie d'autrui. Amir parle beaucoup de la nationalité. Moi, ça m'a rappelé que moi aussi, j'étais dans le processus uh -huh. de naturalisation et je me posais beaucoup de questions toute seule dans ma chambre. Pourquoi l'administration, elle est comme ça, <rire> tu vois Je me suis dit, ils veulent me saboter ou quoi tu vois Je ouais. me suis dit, euh, pourquoi être français s'ils ne veulent pas de moi Et lui, qu'il le sur scène et qu'il montre, qu'il qu explique comment lui, vit ça, ça. Je me dit, je ne suis pas, suis pas, suis pas ouais. toute seule, tu vois. Es pas oui. toute seule. Crash test numéro 1. On sort de Radio Live et euh, on a pu voir, c'était assez fort, vraiment très fort et avec votre histoire. Nous aussi, on est arrivés en France, vous ouais. ah oui. Oui, voyez, nous euh, nous on n'est nous pas nés en France. Euh, personnellement, je viens du Portugal, donc euh, ça reste l'Europe. Mais euh, famille différente, elle, elle vient d'Afrique, elle est née en Afrique, elle est venue après. Malgré toutes nos différences, je pense que tout le monde a senti nos vies résonner un peu avec votre discours. Ça, parce que je, je pense que, que l'exercice de l'immigration est le même pour tout le monde. Ça veut dire quand mm -hmm. on immigre, quand on arrive sans Robert, quand on arrive on ne connaît personne. <rire> Moi j'ai beaucoup pleuré la première année. Ni, ni, ni les lois, ni la culture, ni les codes sociaux, on est perdu, on est là, on est fragile, on est tout seul. Mais c'est un exercice intéressant parce que la société nous, nous pousse à, à comprendre des choses qu'on n'aurait pas forcément comprises ou, ou qu'on qu ne serait pas allé chercher. Les amis me demandent toujours ce que j'ai gagné. Parce que les gens immigrent toujours pour euh, devenir ouais. plus riches. Moi, je leur dis toujours que je n'ai pas gagné d'argent, mais j'ai gagné en humanité. Okay. Parce que toutes les nationalités, tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai appris quelque chose d'eux. Merci beaucoup pour vos réponses. On ne vous retient pas plus. Beaucoup. Merci Et à vous. Euh, je vous laisse <rire> profiter de votre merci série. Merci beaucoup. Merci, en beaucoup. Soirée. merci à vous. Là, on v... je vais me rendre à l'AMC. J'attends le bus pour y aller. Euh, là, on va faire un retour critique sur euh, la pièce Radio Live. Je ne vais pas vous mentir, la pièce m'a vraiment touché. Et là, faire un retour dessus, ce serait prendre de la distance avec ça, j'ai vraiment envie de le faire. A tout à l'heure. Alors bonsoir, moi c'est Nen, je vais vous faire une petite réaction à froid de Radio Live. Alors déjà pour moi Radio Live c'est pas du tout une pièce de théâtre, euh, c'est surtout une conférence en fait, il y a des personnes qui sont invitées à parler de leur vie, de leur vécu, etc. et donner leur avis. Dès qu'on y arrive, on voit qu'il y a une, une rangée qui a été rajoutée qui désacralisent la scène et donc nous rapproche des, des comédiens qui deviennent des personnes. D'une part, une table qui rappelle la radio, d'autre part, une table de mixage pour tout ce qui est vidéo, une musicienne et un écran où on projette des images très intimes et euh, dans laquelle nous, on se projette finalement. La musique qui est toujours douce, mélancolique, les euh, lumières toujours faibles, tout est fait pour que ce soit très intime. Ça permet en fait aux spectateurs, enfin la personne qui vient voir Radio Live, de s'attacher à la personne, de s'identifier à elle et en plus, euh, les journalistes posaient des questions et ça nous permettait d'en apprendre plus sur elles et de nous attacher encore plus. Et pour moi, radio Live, en fait, ça s'intéresse plus à ce côté euh, humain. On y joue beaucoup avec des métaphores, que ce soit une ligne au sol, que ce soit le son de la pluie. Tout est une image et tout est motif pour euh, nous, euh, nous pousser à l'empathie. Et moi, ça m'a vraiment touché. C'est une pièce que j'ai vraiment kiffée. J'ai vraiment adoré tout le dispositif et tout le reste. J'ai vraiment aimé l'impact que ça a eu sur le public qui était assez jeune là, il y avait des classes, il y avait tout le reste et j'ai vraiment aimé ça, parce que moi je milite pour la jeunesse au théâtre. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est vraiment la manière dont étaient réparties les fonctions dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y avait une partie régie et au milieu il y avait un écran qui reflétait les images et un côté où il y avait une table et les invités. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une sorte d'harmonie entre ces trois éléments-là pour que le spectateur se sente vraiment... Dedans, comme s'il était dans un salon, que c'était chez lui et que, que ce soit juste une discussion presque. Donc Radio Life, c'est vraiment de l'intime sur scène. On nous raconte une histoire intime et donc on y expose beaucoup. On y discute assez peu. Ça, c'est ce qui m'a le moins touché, c'est qu'on y questionne presque pas. Malgré le fait que je, je me suis vraiment projeté dans les personnes, c'est que je ne sais pas ce que je dois retenir de cette pièce. Quel était le message qu'on voulait m'adresser en me montrant et en me racontant ces histoires. Le fait aussi que, que les journalistes puissent intervenir m'a beaucoup refroidi aussi parce que je voulais que les personnes racontent leur propre histoire sans vraiment avoir de médiateur entre le spectateur et son histoire. C'est le seul problème hic que j'ai relevé, mais sinon j'ai vraiment adoré la pièce. Vas-y mon retour à froid. 1, 2, 3. <rire> bon bah merci d'avoir suivi pour ce premier épisode du Crash Test. Alors la prochaine pièce qu'on va voir, ils n'avaient <rire> pas prévu qu'on allait gagner. Le 16 janvier 2019 à la MC 93. Et il fait froid sa mère Abonnez-vous. n'oubliez pas de vous abonner et. Laissez-nous commentaires s'il vous plaît. laissez ouais, des retours positifs ou négatifs, on prend. Oh oui. N'hésitez surtout, surtout. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Oh oh